Dans cette vidéo, je vais te parler de ma vision d'Instagram où je vois Instagram vraiment comme un outil qui va me servir pour mon business et je vais te donner également 4 conseils lorsque tu manques de temps et que tu souhaites quand même publier sur Instagram pour promouvoir ton activité. Lorsqu'on parle d'Instagram et qu'on parle de développer son compte, on entend, on entend souvent parler d'avoir plus de followers ou plus de likes. Pour moi, si j'utilise Instagram pour mon business, c'est dans le but de créer une communauté de personnes qui vont être en phase avec moi, avec ce que je représente et avec mes valeurs. Des personnes qui vont être prêtes à me faire confiance pour que je puisse les aider en retour à développer leur activité. Je me focalise davantage donc sur le fait de générer avec Instagram des clics vers mon site internet et des interactions sincères plutôt que d'avoir des likes ou un nombre de followers élevé. Je vois désormais Instagram comme un outil qui me sert à développer mon activité plutôt que comme un réseau social générateur de likes. Je ne poste pas tous les jours sur Instagram, je ne danse pas sur les rails, je ne suis pas non plus présente en story 7 jours sur 7 et pourtant j'arrive à trouver des clients idéaux pour mes services de web design et de graphisme. J'utilise aussi Instagram dans le but de développer une communauté qui me tient à cœur. Cette communauté qui me tient à cœur, c'est justement une communauté qui en a assez de se sentir prise à la gorge par la pression qu'on peut ressentir sur les réseaux sociaux. Une communauté qui a envie de réussir, de promouvoir son business, mais de pouvoir le faire aussi en toute sérénité, sans se sentir forcé de faire des choses parce qu'il faut, parce qu'on doit. J'ai envie de bannir ces deux verbes de mon vocabulaire. Même si j'ai une routine pour publier sur Instagram, j'ai aussi un bébé de 3 ans et on est dans une situation assez exceptionnelle avec le Covid, les fermetures de crèches d'écoles et il est difficile pour moi d'être constante en ce moment. Il faut donc que je réussisse à m'adapter. Je n'ai donc pas la possibilité de publier autant que je le souhaiterais, mais j'essaie de faire en sorte de faire le minimum syndical possible pour continuer quand même à développer mon compte Instagram et c'est ça dont je vais te parler tout de suite. Si tu as peu de temps pour poster sur Instagram ou que ton emploi du temps doit à un moment donné être un petit peu chamboulé, essaie quand même d'appliquer quatre de mes conseils qui te permettront de continuer à utiliser doucement Instagram, mais sûrement. Premier conseil, quand je ne peux pas me permettre la quantité et le fait d'être présente très souvent sur Instagram, je vais privilégier la qualité. Je vais par exemple créer des posts plus longs pour mon feed dans lequel je vais apporter une vraie valeur à mes lecteurs. Quelque chose qui va vraiment aider la personne qui le lira. Je vais également, puisque je suis graphiste, montrer mon travail en prenant un soin particulier dans mes visuels. Je vais faire vraiment un petit portfolio finalement avec Instagram en présentant des mock ups que je vais particulièrement soigner et qui vont s'adresser à mon client idéal. Je vais aussi en ce moment notamment créer des rails parce que les rails ont une portée un peu plus importante actuellement et je souhaite toucher une audience qui va peut-être être en dehors de mes followers actuels. Je vais donc privilégier ces trois choses lorsque je ne peux pas poster autant que je le souhaite. Et si tes posts sont de qualité et qu'ils te permettent de mettre en avant ton expertise, même si ton contenu date de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, les gens y trouveront toujours un bénéfice lorsqu'ils atterriront sur ton feed. Deuxième conseil, si tu ne peux pas poster régulièrement, essaie quand même de créer de l'engagement. Si tu sais que dans tous les cas, à un moment donné de ta journée, tu vas ouvrir ton application Instagram, autant le faire intelligemment plutôt que de scroller dans le vide. Tu peux par exemple établir une mini-routine qui va te prendre 10 minutes où tu vas te dire que pendant 10 minutes, tu vas liker une dizaine ou une vingtaine de posts qui vont apparaître dans ton fil, que tu vas commenter 5 ou 10 posts de personnes qui te suivent assidûment et avec lesquelles tu veux justement créer des liens ou tu peux interagir également avec 5 à 10 comptes que tu vas découvrir en suivant un hashtag qui va être lié à ta niche. Pour ça, fais une recherche dans les hashtags avec un hashtag qui est lié à ta niche et repère de nouveaux comptes. Lorsque tu fais une action sur le compte de quelqu'un, cela génère une notification du côté de la personne. Et la personne est assez susceptible d'aller y jeter un œil et donc de jeter aussi un œil à ton compte. C'est aussi pour cette raison qu'il est important d'avoir un compte Instagram bien optimisé en termes de profil et de biographie pour qu'on sache ce que tu proposes et quels sont tes services. Troisième conseil, tu peux également vérifier tes stats assez souvent. C'est quelque chose qu'on oublie de faire, mais lorsque tu vas repérer tes posts qui fonctionnent le mieux, les moments de creux lorsque tu ne peux pas poster autant, essaie de répliquer les posts qui génèrent le plus d'engagement, de commentaires ou de clics vers ton site pour justement avoir des posts qui vont mieux fonctionner. Tu en publieras peut-être moins, mais ce seront des posts plus efficaces. Et enfin, quatrième conseil, n'aie pas peur de promouvoir ton activité même si tu n'es pas trop présente sur Instagram. Les gens, s'ils ne savent pas ce que tu vends ou quels sont tes services, ils ne vont pas pouvoir les acheter. Donc, n'oublie pas de parler de tes offres et n'oublie pas que si tu fais ton métier et que ton métier te tient à cœur, si tu veux continuer à faire ce métier, il faut que tu aies des clients. Et pour avoir des clients, il faut que tes clients puissent te trouver et puissent savoir ce que tu fais. Donc, quand tu es dans une période creuse en termes de publication, prévois en priorité quelques postes qui vont concerner tes produits, tes services ou ton activité. Voilà désormais comment je conçois Instagram. C'est vraiment un outil que je souhaite mettre à mon service qui va compléter la promotion de mon activité en plus de mon site internet parce que mon site internet reste quand même le lieu principal où je vais présenter mes services. C'est un outil sur lequel je veux garder le contrôle et, garder, et avec lequel je veux garder une relation saine. Et si ton emploi du temps de maman ou quel que soit ton cas de figure est déjà compliqué, en appliquant déjà ces quatre petits points, tu pourras te réapproprier doucement Instagram. Si tu souhaites davantage de recommandations ou que tu as envie de comprendre comment utiliser Instagram pour ton business, je te recommande Gramtastic. Gramtastic, c'est un programme complet composé de courtes vidéos à destination des entrepreneurs. Il te permettra de suivre un plan d'action en allant à ton rythme et surtout en conservant une relation saine avec Instagram tout en promouvant bien sûr ton activité et en développant ta communauté. C'est un programme dans lequel j'ai investi énormément de temps pour qu'il soit vraiment complet et qu'il puisse t'aider à mieux comprendre Instagram en tant qu'outil pour ton activité. Si tu souhaites plus d'informations sur Gramtastic, tu peux aller sur mon site califrame.com slash ou cliquer en bio où tu trouveras le lien qui te permettra d'avoir les informations complémentaires. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo t'a été utile et si toi aussi tu sens que tu veux reprendre le contrôle sur Instagram et surtout pouvoir l'utiliser sans ressentir une pression au quotidien.